La vie, la, la, la nature profonde de la vie, c'est amour. Donc, en fait, j'ai un énorme respect par rapport à la vie, par rapport à la nature. Certains vont appeler ça Dieu, univers. Moi, Dieu, la vie, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris dans mon cheminement moi, on doit apprendre à cultiver la vie. Et la vie, elle a ses grandes vérités intrinsèques en elle-même. Notamment, elle est là pour nourrir, elle est là pour guérir, elle est là pour répondre à nos besoins. Elle est amour constamment. Le problème, c'est que nous, on est toujours en train de résister, contrôler, par par peur, par insécurité, par déconnexion de qui nous sommes. Et pour moi, en cours de route, j'ai essayé de me dépasser, de performer, d'avoir du résultat dans mon évolution. Hein. Suite à mon burn-out, c'est là que j'ai commencé à faire mon éveil. Toutes ces actions que je faisais, c'était dans le but d'être aimé, dans le but d'avoir une paix d'esprit. Même si c'était les conférences, hein, c'était dans, dans le but d'être aimé, dans le but d'être connu, tout ce que je faisais était dans ce but-là. Jusqu'à temps que je comprenne que, en fait, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, es déjà là. On a besoin d'apprendre à honorer la vie